ma va dire je émission whatsapp qui sen télé télé connection nous je de je je municipale localité. Donc vraiment remercier tous les abonnés de la chaîne teuf Connection, mais aussi les de de à chaque fois. Nous avons vraiment dilaté le numéro de émission. nous avons une petite analyse concernant l'élection de la mairie, de la mairie, de je vous remercie petit gars qui de la vidéo. Je suis qui de Je vous un petit gars qui a été répliqué de la vidéo. la télé Connection actuellement nous la en anglais qui veut dire De nous avons niveau des élections locales nous discussion Réseau qui vraiment de gens vraiment mais aussi population aussi tellement des ham la réalité des ham aussi la responsabilité civile mais aussi la responsabilité d'un citoyen tels qu'une que partout dans le pays nous avons constaté que dans la majeure partie des mairies qui sont dans le régime actuel, nous avons une perte pouvoir est que ni du point de vue global voire mais doivent nous faire passer à trois points le point de vue c'est prometteur la c'est la vie quotidienne des Sénégalais. Le point de vue c'est la vie quotidienne des c'est la vie quotidienne des Sénégalais. c'est la vie quotidienne donc, l'aspect que nous avons fait, un peu dans le passé. En 2011, nous avons vu un discours de Gat. peut-être de dit que un dit que dit dit dit que il n'y a pas d'affaires. Donc, le constat de nous, nous avons beaucoup d'affaires et nous avons beaucoup d'affaires. Et nous avons beaucoup d'affaires. logique. nous rappelons un peu sur notre discours. Chers compatriotes, Depuis trois ans, j'ai sionné minutieusement le pays à votre rencontre pour bien écouter, observer et surtout apprendre. J'ai mesuré l'ampleur des souffrances des femmes prise dans les tâches quotidiennes et rencontrer des familles installées dans des quartiers précaires inquiète à l'approche de l'évernance et une jeunesse en désarroi sans qualification ou des diplômés sans emploi notre cher Sénégal va mal très mal il a traversé il est traversé par d'innombrables fractures donc, ce qui est veux c'est que que candidat que de que féliciter donc on, dans opposition, on a opposition a aussi parti au pouvoir qui a gagné dans le qui gagné sénégal le mais analyse binti accès à l'année 2022 de l'histoire qui nous passé de façon générale, les Sénégalais, Nous sommes tous les deux. Nous sommes les Nous sommes tous les deux. Nous sommes Nous sommes tous les Nous sommes Nous donc, je dire, a en 2012, le 23 janvier 2012, lors du nous avons promis de la promesse par la Nous avons dit que les liés et nous solution. leur solution. Les Sénégalais ont constaté est que que les jeunes se une solution Oui ou pas, c'est à vous de juger. Mais ce que nous avons constaté, si jamais à mon insatisfaction, peut-être le résultat est devenu des des nous mais dans le temps, il y a 200 personnes Quand nous réalité beaucoup. Quand on dit que nous n'est pas le cas, il y a en Quand on constate que la population est là, il y a une réalité qui est très chère. Si on fait des choses y a une réalité une Vraiment, il faut faire un peu de travail. Il faut faire aussi faire faire faire faire faire faire faire que Sénégalais évoluent chez que pour si promesse promesse, tu vas que promesse monté l'émergence sur développement mais aussi émergence des prix a une émergence de prix a de, prix. de, prix. de prix les plus importants pour les sénégalais supporter C'est la raison pour laquelle aussi nous ramalapni il faut que ceux qui sont actuellement euh, au régime pour conduire la politique euh, nationale de ce pays. Nous sommes là pour nous aider, nous nous aider, nous sommes là pour nous faisons, de nous peut-être nous a, nous réellement élection locale nous à impact nous à la vie